Bonjour bonjour péché est-ce qu'on t'a dit ça oh, le... qui que le vieux traversant, on allait. Oh Jésus, ton sang, précieux à laver, à laver, oh Et amen, amen, oui tu m'as répondu. Quand on t'a pour moi mais comment puis-je prouver votre béni? Oh, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia hey. C'est le mot dans le dos de moi-même M'engage à le servir toujours Un rêve chalet, on allait Pécheur et qui péche. Alléluia! Entouré. Monsieur musicien, bon Dieu bénit nous. Bon Dieu bénit, peuple. Bon Dieu bénit l'assemblée. Je le suis, je le suis. Hey, je l'ai. Bon Dieu bénit où? Et Je m'en fous, je Que ma voix s'écrie, Qui croit que t'as vu À le servir. Si je le suis, je le suis Pour le je le suis, je le suis. Mener, pour le continuer. D'accord, ça. We're in pour to to do to Et comment je suis sauvé, vous pouvez vous pas seulement pouvez Bali Seulement bal pouvez vous baguer, vous pouvez vous vous pouvez vous vous Je le je le suis, je le suis. Et tu Le ciel, le feu, mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon cœur, ah mon cœur. Vous êtes béni, béni, béni, c'est béni, Mais au super ça quoi, pour ça.